mise en garde contre la, la, la, la nomenclature et, euh, bon etc etc puis savez-vous quoi ben en l 2000 autour de l'an 2000 c'est 2000, 2000 ouais autour des années 2000 il y a eu la même chose s'est produite encore au niveau de la nomenclature des, des lieux et des, euh, des trucs autochtones euh, ici au Québec même tu sais, je me souviens de, de quand j'étais jeune on passait, le, on passait le long de la rivière quoi quoi comme axis. Je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que je pense que ne suis pas sortait si c'est si en Abenaki ou en, en, en Wendat, euh, ou même en, en Inou. Je ne sais pas dans quelle langue, je pense que ça mélange. Puis, euh, ils ont enlevé ça parce que c'était trop compliqué. Ils ont appelé ça la rivière des commissaires. Bon, let's go. <rire> bon, fait, avec, euh, pour faire suite à l'exposé de Marco, euh, <coughs> moi, je vous propose peut-être que, on demande à chacun des intervenants ou peut-être des panélistes, dans un premier temps, de nous euh, ont des questions et des commentaires à propos de l'exposé de Marco, euh, de nous le dire. Puis moi, avec, euh, avec votre permission, pour chacun d'entre vous qui allez euh, intervenir, je vais avoir une petite question qui va vous permettre euh, peut-être d'approfondir... Euh, afin euh, en fait, de vous faire mieux connaître de la part des, euh, des gens qui, qui vous écoutent. Alors, je commencerai peut-être, si, si tu me permets, Dan, je commencerai peut-être par euh, inviter Michel, tiens, Michel Bouchard, euh, à, nous, à nous dire des commentaires s'il en a. S'il n'en a pas, pas de problème. Moi, je vais avoir peut-être une petite question pour lui. Oui, bonjour. Donc, merci pour la présentation. Je vais assis de regarder quelques points particuliers, peut-être il y a cette question aussi, je pense, de, de la différence, la, la question de, du métissage culturel. Donc, je crois qu'il y a deux éléments. Il y a un moment où, oui, on peut emprunter des éléments de, de notre culture, puis l'intégrer puis en faire soi, mais en même temps, ça, il va y, y avoir d'autres communautés qui vont être plus, qui vont vraiment créer une communauté métisse. Puis c'est ça, je pense, la, la distinction. Et on le voit, par exemple, il y a Gabriel, Gabriel Franchard, qui avait été il a embauché à Montréal, il est descendu à New York, avec le, il a été embauché par la compagnie américaine, il s'est rendu sur la côte ouest, là, sur le plus ou moins le, le territoire qui ensuite la, la compagnie du Nord-Ouest arrive, il l'achète cette compagnie de, des Américains qui était sur place, et lui choisit de ne pas prendre, de ne pas prendre un, un emploi avec la compagnie du Nord-Ouest, il retourne à Montréal. Mais ce qui est intrigant, c'est lorsqu'il retourne à Montréal, il arrête au Fort William. Et là, il décrit la vie à ce fort. Puis d'un côté, tu as ces voyageurs qui descendent de Montréal, qui amènent plus ou moins en les, les 1813 les, les produits qu'ils vont vendre, qui vont envoyer dans les forts plus à l'extérieur. Puis tu as les hivernants, ceux qui reviennent des postes de traite qui sont très loin à l'intérieur et il décrit un petit peu la, la distinction, donc les, les, les, les hivernants appellent les, les voyageurs qui descendent de Montréal les « mangeurs de l'or ». Donc, il décrit non seulement qu'ils se voient comme distincts, qu'ils se voient comme différents, mais aussi il remarque que oui, le campement de plus ou moins des des hivernants ça me faisait d'un côté celui des mangeurs de l'or de l'autre côté celui des hiver des un peu hivernants de, beaucoup plus propre beaucoup plus plus mieux organisé que celui des, des voyageurs donc déjà même s'ils parlent la même langue même s'ils ont plus ou moins les, les, les mêmes plus ou moins les, les mêmes racines culturelles francophones quand même, il y a une distinction où qu'ils se voient comme différents. Donc, déjà, ils sont plus… Déjà, on voit cette distinction qui se font entre la, une communauté métisse et une communauté qui est francophone, même s'il participe à la traite fourru Puis je, pense, je crois que cela se fait assez, assez vite aussi, parce que même dans les années 1720, il y a un moment que le gouverneur descend dans les, les pays d'en haut, plus ou moins dans la région des Grands Lacs, puis il se plaint qu'il y a un métier. Et il utilise le mot métif qui se… Qui, se, qui, qui est très difficile parce qu'il ne, ne veut pas suivre les ordres du gouverneur, il fait son affaire, il, il est un peu intransigeant, il, il a des investissements qu'il a fait dans les colonies anglaises, donc je pense qu'il euh, y a quand même cette, cette différence que peut-être… On, on voit que les, les Français, de toute façon, Champlain voulait ce métissage, mais parfois, c'était plus difficile parce qu'il ne veut pas nécessairement se faire diriger par les gouverneurs qui viennent de la France. Donc, déjà encore, il y a plus ces racines d'une communauté, métisse qui va prendre, qui, va prendre, qui, qui est vue comme différente des de ses autres Français et ces de Canadiens qui sont dans les territoires du, du nord-ouest. Donc, il faut regarder un peu ces nuances aussi. Donc, ça, c'est mon bon commentaire. OK. Merci beaucoup Michel pour ton commentaire. Euh, je pense qu'on va passer peut-être aux commentaires de chacun, des panélistes qui sont intéressés dans l'affaire. ensuite j'aurai des petites questions à poser puis on va revenir avec toi Michel. Alors je vais demander peut-être, <rire> je vais peut-être, euh, tiens, pourquoi pas euh, Jacinthe euh, ou, ou Réjean, je ne sais pas si Régent est présent, non On oh, il que non. Oui. Okay. Euh, quoi à tout le monde? Bonjour à tout le monde. Oh. Désolé du retard, on a eu des problèmes de connexion. C'est pas un problème. Puis, on attendait <coughs> ce moment-là depuis. Euh, on était très heureux de, de voir que ça se réaliserait. Euh, merci, Marco, pour la, la présentation. Euh, vous voyez, on parle parce qu'on parle de plein de choses. Nous autres, pour les abiniquis, on va parler de ma paroisse, comme on dit. Euh, <coughs> Très tôt, euh, même après l'arrivée d'un jeune garçon qui s'appelle Samuel Gill et une demoiselle James qui avait été pris en Nouvelle-Angleterre, les abénakis étaient en faveur du métissage avec eux autres. Parce que dans les traditions, on parlait que euh, qui, qui est lié avec les côtes de l'Atlantique ou dans l'Est, qu'on a un, je ne sais pas si on peut dire un prophète ou quelqu'un qui est arrivé de l'océan Atlantique qui vivait sur une île, donc peut-être l'Atlante ou qu'importe, mais c'était du monde de, de couleur, de peau claire, avec les cheveux clairs. Donc, ces petits Anglais-là qui sont arrivés, qui étaient d'origine, dans le fond, des Écossais, les Abénaki étaient en faveur qui se mêlent avec les Abénaki, mais le missionnaire, à l'époque, voulait empêcher ça parce qu'il voulait garder le sang anglais pur, donc jusqu'à 1800-quelques, euh, la famille Gill ou la famille James, euh, et se sont mariés ensemble, qui font partie euh, intégrale d'une grosse... Euh, euh, la démographie des, des, des, de la famille Gill au Québec. C'est en 1888 qu'il y avait déjà 800 quelques descendants. Euh, donc, euh, très tôt, euh, moi, en tant que... Euh, je me considère comme un, un Abenaki et plus un indien... Euh, les abénakis ben notre histoire, on a de gauche à droite partout sur ce territoire. Puis sans être arrogant et même très fier de le dire, que si on parle encore en français au Québec, ben c'est grâce aux abénakis euh, Parce qu'on était les alliés principaux des Français contre les Anglais et leurs alliés Iroquois. On se battait sur six fronts en Nouvelle-Angleterre. Et même, une petite anecdote, 1980, je m'en vais visiter les Pieds-Noirs en Alberta, les Bloods. Puis dans leur tradition orale, ils parlent qu'on est leur grand-père. Ce qui m'a surpris, c'est comme, il dit oui, on était sur le bord de l'océan Atlantique avec nos frères Abenaki. Les Abenaki, c'est nos grands-pères. Ils ont gardé le bastion, ils ont gardé la, la, la, la défense du territoire pour qu'on puisse s'en aller vers les rocheuses. Donc, dans l'histoire, on en parle très peu. Euh, il y a beaucoup d'historiens qui, qui, qui s'arrêtent plus particulièrement par rapport aux Hurons qui, à l'époque, en tout cas, moi, j'ai certaines parenthèses par rapport à ça. Mais euh, c'est pour ça qu'à Wodanac, maintenant, on trouve du monde, c'est cosmopolite. On a des Italiens, des Allemands, on a des, du monde de couleur on a des Français, on a des Bretons, on a des Écossais, des Irlandais, même. Tu sais, on a plein, plein, plein, plein. Donc, puis ça faisait partie de la, de la, des valeurs puis de la philosophie des Abenakis. Un autre petit point aussi pour ajouter, c'est que personne ne parle de, de Louis XIV, si je ne me trompe pas, euh, qui a fait construire un navire, une frégate de 36 canons, qui a appelé l'Abenakis, qui, euh, qui a été bâti à Québec et ouais. qui est parti vers Louisbourg, puis qui est tombé aux mains des Anglais quand ils sont partis et ont été pris près de Brest. Personne n'en parle de ça. Personne ne parle de Niskan qui est un chef de guerre qui était redouté des Anglais au plus haut niveau. C'est bizarre. C'est comme euh, Oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Moi, j'ai même communiqué avec euh, le gouvernement du Québec parce qu'il parlait, il avait identifié une île qui disait « l'île euh, Sa Sadoc » ou euh, « euh, en tout cas, un nom bizarre ». Je dis ben non, c'est pas ça, pas en tout, c'est l'île Ronde ». Ça n'a jamais été identifié autrement, mais on se réfère à des élites, on se réfère à, des, à du monde qui sont populaires sur les réseaux sociaux ou dans les journaux. Mais moi, j'ai grandi dans la communauté, j'ai appris auprès des aînés, puis ce qu'on m'enseignait, ben, c'est d'être authentique, puis de ne pas compter, de ne pas plaire à la galerie pour attirer de l'attention. Donc, si la, la vérité est à peine rude, ben, la réalité est même. Donc, merci, Marco. C'est très intéressant, mais c'est de voir aussi que moi, j'ai étudié en histoire, j'ai fait des revendications, j'ai travaillé sur les revendications territoriales, chef spirituel depuis près de 35 ans. Donc, j'ai goûté au coton. Puis, petite parenthèse, parce qu'on parle, de, de, de, de, ça fait toute partie d'un ensemble. En 1979, on me retire mon statut d'Indien par rapport à la, la, la, la 12A4, la double mère. Euh, Savez-vous, mes amis, depuis que j'ai recouru, ben, en fin de compte, que j'ai réussi à avoir mon statut, c'est la pire chose qui m'est arrivée. Pourquoi? Parce que, euh, on venait nous voir quand on était petit, c'est pareil comme si on vivait dans un zoo, on veut prendre des photos des Indiens. Et puis là, je m'aperçois aujourd'hui que ben, je ne suis pas un Indien, je suis un Abenaki, j'ai une culture, j'ai une langue. Euh, ma famille autant du côté de mon père que de ma mère, que maintenant, mon épouse, la Sainte-Liberté. On est parent avec tout le monde au centre du Québec, dès quand on te laisse aller même jusqu'à Nakati. Donc, pour moi, notre, le peuple est là, la nation est là. C'est qu'on est qu a un ensemble de choses. quand on commence à, à se poser des questions sur la couleur, qu'est-ce que tu portes, qu'est-ce que tu dis, c'est comme, non, non, on a, chacun nos, nos, on a chacun nos manières, mais il y avait une philosophie qui était semblable. Donc, à mm. euh, puis une affaire tantôt on a mentionné Marco, Nicole, Sawin. Euh, Nicole a grandi chez ses grands-parents. Euh, ses grands-parents c'était très très très très très religieux, le même qu'à un moment donné. Je pensais parce que ma cousine, son, son grand-père, mon grand-père, c'était deux frères. Euh, je pensais qu'elle était, était pour faire une religieuse. Un pour mm -hmm. dire parce qu'elle a quoi trois quatre ans plus vieille que moi. Et puis, mm. mais. Les enseignements qui étaient donnés aux femmes, puis qui étaient donnés aux hommes, même encore aujourd'hui, c'est différent. Il y a des choses que les hommes ne parleront pas avec les femmes, puis les femmes ne parleront pas avec les hommes. Donc, Nicole fait partie d'une génération où c'était sa grand-mère, c'était une wahanolette, euh, qui avait des valeurs bien, bien différentes, qui étaient rattachées avec euh, la parenté avec euh, le fameux Jean-Paul Nolet de Radio-Canada. Euh, puis, il y avait des valeurs bien, ben différentes. Donc, euh, déjà en partant, euh, cette, ce côté de la famille Nolet euh, ne parlait plus la langue depuis deux générations, tandis que du côté des Sawin, on était critiqué parce que on agissait puis on parlait la langue sauvage puis on pratiquait la chasse, la, la trappe puis la, la pêche. Puis même encore aujourd'hui, on peut le ressentir dans la communauté. C'est comme ma réalité aujourd'hui, puis je suis très heureux, je suis très honoré de participer au panel aujourd'hui, c'est que un, un jeune homme me disait ça l'année passée, il dit, que si on est-tu donné parce que c'est nos pères qui sont autochtones? Puis maintenant, c'est une guerre que c'est les enfants des femmes autochtones envers nous autres par rapport à l'application de la loi sur les Indiens. Donc, c'est la chicane entre paternel-maternel. C'est comme, OK, nous autres, on est... Euh, non, vous avez bien acquis, on n'est pas matriarcat, ce n'est pas une question de, de, de, de, de, de, de, de comment je fais ça, qu'un est moins bon que l'autre. Euh, Aujourd'hui, dans les traditions, comme c'était à l'époque, l'homme et la femme avaient un rôle bien particulier, puis ils travaillaient ensemble, il n'y avait pas un plus que l'autre. C'est pour ça que les enseignements qui ont été transmis à Nicole, puis les, enseign les enseignements qui m'ont été transmis sont différents, parce que moi, à l'époque, de tradition, c'était d'aller voir, d'aller visiter toutes les aînés. Puis à O'Danac, une particularité, c'est qu'on a encore l'église d'Angleterre en plein centre de la communauté. Donc, on a mmh. l'influence des Britanniques direct depuis X années. Puis on a l'église catholique qui est à peu près à 7-800 pieds plus loin. Donc, il y a encore des... Le monde ne s'en réalise pas, il ne a... réalise pas qu'il y a encore cette pression-là puis de voir des différences qu'un est meilleur que l'autre, etc., etc. Donc, mmh. C'est important pour moi, avec le travail qu'on fait mon épouse, c'est justement, c'est « parlez-nous pas d'une carte. » On parle de l'individu, on parle des familles, on parle d'on on est tissé, serré. » Donc, la raison pourquoi, qu'on on a participé à l'écriture d'un livre qui s'appelle « sans mêler » parce qu'il est temps de s'en mêler, puis aujourd'hui, je trouve que c'est un bel exemple, qu'on soit tous assis autour de la même table pour en discuter, parce que c'est notre avenir, mais il faut connaître notre passé, puis oui, il faut émettre des critiques à savoir comment la, une vision européenne, la vision d'un anthropologue ou d'un historien va différer de quelqu'un qui a fait, les, comme on dit, qui a fait des trades, puis, puis qui a rencontré le monde euh, à gauche et à droite. Parce que pour être capable qu'une que, que maîtrise ou un doctorat soit accepté, il faut se plier aux règles de l'institution scolaire. Tu n'as pas le choix. Même si tu n'es pas d'accord, si tu veux que ça passe, autrement ça va casser, puis... Tu vas finir sur une tablette. Donc, je suis réaliste par mmh. rapport à ça. Donc, mmh. euh, c'est un petit commentaire en passant. Merci. Ah si ouais. <rire> hey, tu euh, me permets, Richard, si oui, tu me permets, oui. peut-être en, en réaction, euh, merci euh, Réjean oui. pour ce partage-là. Mon, mon livre, moi, c'est vraiment tu sais, moi, dans, dans mettons, mon identité nationale, c'est je suis un Québécois. Tu sais. euh, J'ai écrit l'histoire nationale tu sais, en, tant que, en tant que québécois. C'est sûr, il y a un regard qui va être un peu euh, ethnocentriste, euh, ethno dans, dans le sens que j'ai mis beaucoup d'emphase sur la, la présence française des Champlain, tout ça. Euh, Puis en entendant les, les, les différents le, le, le navire navire ou ce chef uh, Abenaki qui a terrorisé les, les Anglais, moi je m'attends à ce que je découvre plein de choses sur mon histoire à travers ce que, les, les Abenaki, les Mohawks, les Inus, les Wendats vont raconter sur leur histoire. T'sais. Moi, mon souhait, c'est qu'un moment donné, euh, les, les, les deux perspectives, les, les différentes perspectives puissent s'exprimer d'abord, parce qu'il y a un travail à faire pour l'exprimer, et qu'à travers justement cette expression-là, qu'on qu qu ait une synthèse encore plus complète du récit national des, des peuples du Québec, à, à, à travers ces perspectives-là. Moi, j'ai je, je, loin, loin de moi la prétention de dire que j'ai tout compris sur euh, l'histoire de, de ce pays-là, parce qu'il y a des perspectives que, auxquelles je n'ai pas eu accès, puis je m'attends à y avoir accès à travers justement la plume, la voix des gens parmi les Premières Nations. C'est mon souhait le plus sincère que ces voix-là s'élèvent et racontent leur histoire, de leur perspective à eux aussi. Merci, Marco. C'est un travail de longue haleine, Marco. On ne peut pas euh, résumer euh, un travail euh, aussi gigantesque que celui que tu as fait. Euh, même ça, il y a encore un masque de la place pour, euh, comment dire, bien ça, euh, chercher encore, trouver encore des... Euh, des, des, des, des, des mots, des, des situations pour nous, nous faire mieux comprendre. Merci pour ton commentaire. Regin. Euh, on va sûrement revenir. Merci pour ton commentaire, Régin. Et On va revenir sur la question de, de, de ce petit magnifique opuscule que vous avez fait en collaboration avec euh, Jacinthe et Maureen, euh, le sang mêler tantôt. Et j'avertis tout de suite, Michel, qu'on va revenir aussi avec euh, vos travaux sur les métisses de l'Outaouais. Puis euh, on sent plus tarder, on va passer la parole. On va essayer de faire ça court, pas, ben, court, pas trop, là, parce qu'on euh, va manquer de temps éventuellement, c'est dommage. Mais on va, on va demander à Joanne, Joanne de nous donner ses commentaires par rapport à, à, à l'exposé de Marco, si possible. Euh, euh, merci, bonjour tout le monde. Euh, pour ceux qui <rire> ne connaissent pas, euh, moi, Joanne Brissette, euh, je viens d'une communauté métisse qui est située euh, à l'est de Trois-Rivières. Euh, pardon, à l'ouest de Trois-Rivières, euh, communément appelée au nom de la rivière qui était la, qui est la Chico. Euh, Chico est un terme euh, euh, qui a déjà été enregistré euh, comme étant un métis. Euh, euh, L'historien euh, Johan avait écrit qu'il avait rencontré euh, une personne mixte euh, dans ses voyages autour du Grand lac et il lui avait demandé qui il était et d'où il venait. Puis il disait « Écoutez, je suis Chico, monsieur, je reste partout. Mon père est voyageur et mort en voyage. Mon grand-père était voyageur et est mort en voyage. Et moi aussi, je suis voyageur et je mourrai en voyage. Alors, et je viens d'une famille qui, effectivement, a beaucoup voyagé. Mes ancêtres euh, avaient été engagés par la mode du Cadillac euh, pour aller euh, occuper le de Port-Chartrain, et aussi par euh, la véranderie, le père, et, ainsi que ses deux fils, pour aller euh, explorer et mettre en place des forts euh, dans l'ouest qu'on connaît maintenant comme le Canada. Euh, euh, alors, j'ai beaucoup apprécié comprendre euh, comment se fait-il que nous avions initialement forgé une identité ainsi que marié euh, beaucoup de, de femmes des Premières Nations, que ce soit euh, chez nous, beaucoup à Trois-Rivières, nous venons de, des Algonquins, de, de Marie Goukoumé, euh, Marie-Olivier Sylvestre euh, et c'est que descendants qui plusieurs générations plus tard, si on parle à Nicolas Montaud, si on parle de, euh, des frères Durand qui étaient tous des voyageurs, euh, qui eux aussi ont ramené des femmes, que ce soit de la Nation, des Oneda, euh, de, de, de la rivière Thames, euh, que ce soit des femmes sauteuses, cris. Ah euh, oh mon Dieu, écoutez, euh, je suis un mélange d'un paquet de nations. Puis ils ont ramené ici, euh, dans les abords de Berthier, euh, et qui d'ailleurs, où est, d'où vient la famille Riel, euh, la famille euh, Gaboury, le comte de la euh, Dubois. Euh, J'en parle. Euh, ce que j'ai de la difficulté, c'est avec euh, un petit peu euh, comprendre, euh, plutôt, c'est une question euh, à, à tous. Est-ce que, à cause de l'histoire originale de la Nouvelle-France, euh, c'est l'opinion commune que tout Québécois est métis, c'est un métis, c'est un Québécois? Ah c'est une bonne ouais, ben, question. Alexandre, ouais, question est-ce que, est que je, je, je peux me permettre? Oui, c'est une réponse courte, Oui. Ok. En fait, euh, c'est ça. Tu sais, le, le terme métisse euh, crée ou engendre beaucoup de, de, de problèmes, disons, avec le, le cadre oui. qu'on y donne aujourd'hui, parce que c'est un terme légal, tu dans, dans la constitution canadienne depuis 1982, métisse de l'Ouest. Euh, fait c'est sûr et certain que la définition qu'on va donner à un métis de l'Ouest, euh, puis à la, un métis de l'Est, il, il va y avoir des, des nuances, il va y avoir certaines, euh, certaines différences dans les critères qui vont être appliqués pour, pour définir euh, ou non le, le statut. Euh, moi, moi, personnellement, ma thèse, avec, avec mon livre, c'est que le, le, les Québécois sont, je, je le vois en fait, euh, d'abord, être Québécois, c'est, d'appartenir à une culture qui, elle, moi, je la considère métissée. Euh, je dis métissée parce que le mot métis justement, euh, est trop chargé, euh, mais c'est une culture qui a en son sein, en sa genèse, un, un, un, un, un, un, une dimension qui est autochtone. Fait que moi, je, je me considère comme un, un, un être qui est métissé, à la fois qui porte une francité puis à la fois une autochtone euh, mais je ne me considère pas un métis d'un point de vue légal, d'un point de vue là, euh, plus euh, non propre euh, au terme. Euh, je pense que la, la Québécoisie est une sorte de spectre aujourd'hui où, à l'intérieur de ce spectre-là, tu as des, disons, des, des, des métis très autochtones, disons là comme ça, et des, euh, disons, des, des, des Québécois qui sont beaucoup plus proches de leur hé héritage, euh, disons, européen ou euh, à descendance euh, européenne. Donc, mais, je vais juste la contre... Excuse de t'interrompre. Ouais. Euh, une chose que j'ai oublié d'ajouter, je ne sais pas si tu es au courant, mais euh, j'ai des registres que le PRDH a refusé d'indexer, dont mes ancêtres n'avaient été donnés que Mitif et Mitif comme nom de famille. Mmh. OK. okay. J'ai les copies. Ça a fait trois générations. C'est mon, mon, mon grand-oncle qui avait commencé. Et euh, étant donné qu'il était euh, frère du Sacré-Cœur, avait accès au registre euh, dès les 1940 et avait pu. Euh, et ça, c'était basé sur l'histoire orale de sa mère ainsi que de ses grands-parents, donc mon arrière-grand-mère et mes arrières-arrières. Alors, je l'ai juste ajouté ça dans, dans, dans ton commentaire pour que tu comprennes un peu mieux la perspective, parce que non seulement. Est-ce un nom légal ou un terme légal pour euh, un groupe autochtone dans l'Ouest? C'est aussi le seul surnom qui avait été donné légalement par les prêtres avertis à mes ancêtres propres à moi. Mm. OK. okay. Je... Ça, ben en fait, ben, te, te, pour terminer, ce que je dirais, c'est ça, c'est que pour moi, à l'intérieur de cette québécoisie, c'est sûr qu'il va y avoir des métisses, mettons, qui est en bonne et due forme, et il va y avoir un spectre où il euh, y, y a deux pôles, un qui est plus européen, puis l'autre qui est plus, euh, disons, autochtone. Fait pour moi, le, la québécoisie implique tout ce spectre-là. Oui. Bien, euh, OK. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci, Joanne, pour euh, ton intervention. Je demanderai peut-être à M. Victorien Mallette, qui a fait euh, des travaux sur euh, les communautés métisses d'Acabie de l'Est du pays, euh, bon saint laurent Baie des Chaleurs, etc., de nous donner ses commentaires par rapport à, au discours de M.. Monsieur... Ok, euh, en, en quelques mots, euh, moi je me suis euh, concentré surtout, si on peut dire, mon, mon domaine d'expertise euh, sur les, les métisses euh, qu'il qu y avait autour de la Baie des Chaleurs. Euh, à... À l'époque, avant la conquête, la Baie des Chaleurs, c'était comme un grand lac qui avait des métisses du côté sud, puis il y avait des métisses du côté nord de la Baie des Chaleurs. Et ils s'échangeaient euh, toutes sortes de choses et se, et se mariaient entre eux, souvent euh, plutôt qu'avec d'autres groupes. Ces gens-là, à l'époque, euh, c'était des, des, souvent issus de, de pêcheurs venus de France, là, comme c'était le cas de, de mon, grand, mon ancêtre Malais qui ont marié des, des autochtones ou des métisses qu'il y avait sur les lieux et qui sont demeurés ici. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient comme travail? Euh, ils pêchaient durant l'été, puis quand ça gelait, ça, ça devenait glacé. Euh, L'hiver, ils couraient les bois pour se trouver de… Pour se trouver de, de la viande, etc., et puis du bois pour se chauffer. Et durant l'été, entre autres aussi, les, les femmes ramassaient des, des graines, comme on les appelait, euh, des, des, des pommes de pré, euh, des, des berries, des baies de cap, euh, des fraises et des bleuets, etc. Voilà. Ce que j'allais juste dire comme commentaire, c'est que l'exposé de M. Vingendaire, c'est que c'est c'est très intéressant, en ce sens que ça nous donne un peu qu ce qui s'est passé dans l'histoire, mais ça nous, dit, nous donne très peu par rapport à qu ce qui se passe actuellement. Et j'allais juste faire un commentaire sur ce, qu ce qui se passe actuellement par rapport à ce que je viens de dire. c'est que Aujourd'hui, comme vous le savez, la pile des chaleurs est divisée en deux. Il y en a une partie au Nouveau-Brunswick et une partie au Québec. Mais si je, me, si je parle de la, du côté du Nouveau-Brunswick, Là d'où je viens, moi, là, de, dans la région de Chipagan, Miscou, euh, il y a des pêcheurs encore qui sont là et ils font exactement la même chose qu'ils faisaient il y a 200 ans passés. Et ils se marient entre eux. Euh, ils pêchent la morue, ils pêchent, euh, la morue beaucoup parce qu'il n'y en a pas beaucoup de reste, là, mais ils pêchent le mort. Ils vont pêcher leur saison de pêche et à la fin de la saison de pêche, euh, la très grande majorité des autres, on dit, l'expression tombe sur l'assurance-emploi. Et aussitôt que, que, ça, que la pêche est finie, ils sont sur l'assurance-emploi, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont dans le bois. Ils ont des campeurs ils s'en vont dans le bois. Quand ils sont dans le bois, ils font de la chasse, du trappage, etc. Ils se nourrissent de viande sauvage. Et les femmes ramassent des pommes de pré, des, des berries, des bleuets, etc. Ces gens-là, ce groupe-là, et je, je parle particulièrement du groupe de pêcheurs, là, ils font exactement aujourd'hui ce que c'est qu'ils faisaient il y a 200 ans passé. Par ceci, je ne veux pas dire que tout le monde sont des métisses dans la déjà là où ou se disent métisses, mais il y a encore ce groupe de gens qui font exactement ce que faisaient les métis il y a 200 ans, 300 ans passé, et qui aujourd'hui euh, sont pour moi des, des métisses, même si dans la, le, le parler populaire, les gens n'utilisent pas l'expression métisse. Mais ce sont encore les mêmes. Personnes qui font les mêmes choses qu'ils faisaient il y a 200 ans. Alors voilà je, je, ce que j'allais vous dire là-dessus. Là. Euh, merci euh, beaucoup, M. Victor et Malette. On aura l'occasion de se reparler éventuellement dans la même émission. Il y peut-être une coupe de questions pour vous, mais on verra. on ouais. probablement être obligé de laisser vers euh, 14 h ah, malheureusement. Bon, OK. Ouais. On verra. <rire> merci beaucoup encore une fois. Alors, ouais. je demanderai peut-être… Va... à on attend une gang de métis pour souper. <rire> oh, bon, OK. Alors, bon, bon souper. Et on mange de la viande d'Orial pour souper. Ah, ben non, non, je pensais que j'allais manger de la morue, mais non, bon. <rire> Ah, ben j'en avais, avais avant-hier, mais c'était plutôt du bord. Il n'y a pratiquement plus de morue, là, tu sais. OK, ben oui, c'est vrai, vous avez bien raison. Euh, je demanderais peut-être une intervention de M. Pampen, Robert peine je ne sais pas si on peut... Oui. Euh... Oui, malheureusement, euh, euh, la vidéo ne marche pas, donc je vais, vous n'allez pas pouvoir me voir, mais okay. j'espère que vous m'entendez. Oui, on vous entend très bien, je oh. pense, parce que tout le monde. Ah, ah. Euh, euh, pour faire, euh, on va vous demander de, de, de faire euh, euh, un commentaire plutôt court. <rire> oui, oui, assez rapide. Alors, euh, juste quelques commentaires par rapport à, à la présentation de, de Marco. Euh, bon, euh, je, je vais commencer avec euh, un commentaire que vous avez dit, M. Harvey, euh, qu'effectivement, les Québécois parlaient français bien avant que les Français en France parlaient français. <rire> ça semble très bizarre de dire ça, mais c'est à, à vrai dire, c'est une vérité. C'est que les, les différents patois et les dialectes français qu'on parlait au 17e siècle euh, sont, et qui, en partie, ont été ramenés au Canada par les, les premiers colons, euh, sont rapidement disparus. Et, et donc, c'est le français de la région de l'île de France, donc, qui incluait la ville de Paris, c'est ce français-là qui s'est établi assez rapidement au Canada, parmi tous les colons. Euh, tandis qu'en France, euh, les patois et les, et, les, euh, et les dialectes ont continué jusqu'à la Première Guerre mondiale, à tel point que beaucoup de soldats de la Première Guerre mondiale ne comprenaient pas leur capitaine ou leur sergent, qui eux parlaient français et eux parlaient le patois, ne se comprenaient pas. Et c'est à partir de la Première Guerre qu'on a décidé de commencer à vraiment enseigner le français partout. Bon, alors ça c'est pour répondre à, à cette question que vous aviez. Euh, maintenant quelques commentaires par rapport euh, à la présentation de Marco. Euh, Bon, moi, je suis linguiste, donc je ne suis pas historien, donc je ne vais pas du tout parler de la question historique, mais simplement quelques commentaires par rapport à la langue. Je trouve ça quand même intéressant que les, les Canadiens français n'ont jamais, n'ont pas créé de pidgin. Marco disait qu'il y avait plein de pidgin. Euh, bon, c'est une hypothèse, mais il n'y a pas de preuve qu'il y avait des pigeons. Il y avait un pidgin basque. Euh, sur la côte, euh, sur, la, sur, les, sur le fleuve Saint-Laurent. Euh, ça, il y a des preuves de ça. Peter Backer, dans sa, plusieurs articles, euh, a parlé du pigeons Pass. Mais ailleurs au Canada, euh, on n'a pas de preuves qu'il y avait des pigeons, sauf dans les territoires du Nord-Ouest et en Colombie-Britannique. Mais ni dans l'Est, ni même dans l'Ouest canadien, on n'a aucune preuve empirique qui démontre qu'il y a eu des pigeons. C'est-à-dire que les Canadiens français ont soit maintenu le français ou appris des langues autochtones. On ne sait pas, et évidemment, les autochtones ont également appris euh, en partie le français, etc. Bon, euh, Marco a mentionné la question du mid -chief. Bon, alors le mid est une langue hybride. Euh, tous les noms, les articles, les adjectifs, etc. sont français, et tous les verbes sont cri, cri de l'ouest, cri des plaintes. C'est une langue qui se parle par un très petit nombre de personnes, à peu près, peut-être une centaine, deux cents, tous âgés. C'est une langue qui a été créée au 18e siècle, à la fin du 18e siècle, par des chasseurs de bisons, donc dans l'Ouest canadien. Et il n'a été parlé que par un, les descendants de ces gens-là. Euh, C'est une « insider's language », comme on dit. qui se parlait entre eux. Euh, et, et voilà, donc, dans l'Est, on n'a aucune indication qu'il y a eu ce genre d'hybridation linguistique entre une langue autochtone et le français. Alors, c'est un, une, une question intéressante. Comment se fait-il que les Canadiens n'ont pas créé cette, de langue hybride? Moi, la réponse que je donne, c'est qu'ils ont appris la langue autochtone ou, ou pas du tout. Et éventuellement, ben, c'est soit le français qui a gagné au Québec, et puis, ailleurs, ben, euh, c'est euh, l'anglais. Euh, et alors, juste un autre petit point, je vais terminer là-dessus. Euh, Marco mentionne euh, le fait que les, que les Européens considéraient les Canadiens comme des créoles. Il faut faire très attention au sens du mot créole. Aujourd'hui, le, le, il y a deux sens. Il y a la langue créole, comme en Haïti ou en, en martinique Guadeloupe. ou bien il y a les gens, les créoles. Par exemple, les créoles haïtiens. Et ça, c'est la définition actuelle. Donc, c'est un mélange d'origine blanc blanche, européenne et euh, africaine. Mais dans ce temps-là, au 17e siècle, le mot créole désignait des blancs nés dans la colonie. Donc, lorsque les, les commentateurs euh, dont parlait Marco considéraient les Canadiens comme des créoles, ce n'est pas qu'ils les considéraient de langue mixte, mais il est considéré comme des gens nés, des Français nés euh, au pays, c'est-à-dire non pas, non pas dans le, euh, en Europe, mais euh, dans la colonie, donc au Canada. Alors, voilà. Bon, alors, euh, merci Robert pour ces, euh, ces précieux commentaires. Euh, nous aurons éventuellement pour vous aussi une question ou deux ou des, des petites problématiques concernant justement les, le rapport linguistique entre les Français et les Autochtones. Je me demanderai maintenant, euh, autour de, ce sera au tour de Mme euh, Dolores Gosselin, si, euh, si c'est possible et si elle est là, de, de s'exprimer sur les propos de M. De Marco euh, euh, cet après-midi. -ce -ce... euh, merci beaucoup de, de m'avoir accepté. Euh, moi, je suis un émétiste de la Rivière Rouge. Mais je m'identifie comme euh, citoyenne de la nation métisse de l'île de la Tortue. Euh, et puis, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire ou comment faire, mais euh, j'aimerais bien que les métisses puissent s'entendre et travailler ensemble euh, pour l'unité et pour s'entraider. Et puis, étant donné que je suis métisse de l'Ouest, Souvent, je reçois des commentaires négatifs au sujet des Métis de l'Ouest. Et puis, euh, je veux que vous sachiez que ce n'est pas tous les Métis de l'Ouest qui, qui décident d'identifier qui est Métis et qui n'est pas Métis. Euh, mon deuxième point, c'est qu'au au bon, je crois, honnêtement, que Si ça n'avait pas été des métis francophones, on n'aurait plus de français au Manitoba. Si on a du français, c'est parce que les métis euh, étaient fiers de leur langue et voulaient parler leur langue. Puis à ceci, je vais ajouter pour ceux qui disent qu'il n'y a pas beaucoup de, méchif, euh, qui, de métis qui parlent le métis, puis c'est en partie vrai. Puis c'est en partie vrai que ce sont les aînés. Puis même moi, je ne parle pas mitif. Non. mais j'ai publié trois livres sur des histoires, des légendes autochtones. Et puis mes livres sont en français, en anglais et en métif, parce que je pense que c'est important qu'on ramène la langue métif. Et puis il y a même des écoles qui se servent des livres euh, pour réapprendre le métif. Et puis euh, l'Union Nationale métisse, qui est l'organisation qui a été établie euh, après que Riel est, est mort, a été établie par les, par les amis de, de Riel, qui existent toujours. Mais eux, ils commencent à, à offrir des cours en métif pour que les jeunes puissent réapprendre la langue. Alors, merci à Marco parce que j'ai... J'ai accepté de, de demander d'être là parce que moi, je veux m'informer, puis je veux euh, connaître toutes sortes de choses. Et puis, euh, c'est pour ça que j'ai demandé d'assister. De puis, je veux participer à l'unité de la nation métisse. Alors, merci beaucoup. Bravo, Mme Gosselin. Merci beaucoup. Monsieur euh... Harvé. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, mais oui je, veux, je veux juste faire un petit commentaire euh, qu'on vient d'entendre. Euh, okay. il, il faut savoir que le terme « métis est ambigu. Euh, ça peut vous référence à trois langues différentes. Il y a le « métis, la langue mixte, euh, euh, hybride, moitié français, moitié écrit. Il y a le français des « métis qui eux-mêmes, quand, quand ils parlent de leur langue, euh, à Saint-Laurent par exemple, ils disent « moi je parle métis, mais et à vrai dire, ils parlent le français métis. Et il y a finalement, il y, a, il y a un groupe de, de cris euh, euh, en Saskatchewan, dans le nord-ouest de la Saskatchewan, euh, qui, euh, eux, ils, ils, parlent, ils parlent le cri avec quelques centaines de mots français et eux aussi disent qu'ils parlent métier. Donc, il faut faire très attention. Alors maintenant, je ne sais pas euh, si la dame, euh, le nom m'échappe, euh, si la langue à, à laquelle elle fait référence lorsqu'elle parle métier, est-ce que c'est le français des métis? Ou est-ce que c'est la langue hybride, moitié français, moitié, moitié écrit? Pour moi, c'est la langue euh, métif français. Ah, voilà. Mais, mais non, mais je sais que ma grand-mère, tu vois, le problème, c'est que ma grand-mère, elle nous a jamais dit qu'elle était métisse parce que à l'école, les métisses, ils se faisaient abuser. Alors, mais ma grand-mère comprenait le cri, puis elle utilisait... Euh, mais nous, on ne savait pas que c'était euh, Metshev cri Mais dans mes livres, moi, c'est le Metshev Kri. <rires> voilà. <rires> Alors, merci beaucoup, euh, M. Parpen, Mme Weston. Oui. Euh, là, on serait peut-être le temps de... de parler avec M. Serge Gauthier. Je ne sais pas si M. Gauthier est présent. Euh, il n'est pas ici. Il n'est pas là. Bon, donc, OK. Ça fait qu'on a fait le tour pour ce qui est des commentaires. Maintenant, je vais me permettre... Euh, Peut-être euh, peut de revenir un peu avec quelques-uns de nos invités. On va essayer de faire ça le plus, le plus court possible pour les réponses. Puis en même temps, ben, on, va, on fait ce qu'on peut avec ça. Là. Le, le, on faut, quand on répond à une question, j'imagine que des fois, on est obligé de prendre plus de temps. Entre autres, moi, je suis quelqu'un qui est comme ça. <rire> Excusez-moi. Bon, alors je reviendrai peut-être à monsieur, euh, à Michel Bouchard. J'aimerais bien que, que M. Bouchard, se présente d'abord comme euh, sa spécialité comme professeur à l'Université de Vancouver ou quelque part parlant. Euh, et puis, qui nous parle de, des travaux qu'il a, qu a fait. Euh... Est-ce que M. Bouchard est là? Oui, oui. oui, oui. oui okay. J'aurais aimé ça que vous nous parliez des travaux que vous avez réalisés, entre autres, avec M. S, euh, m. Sébastien Bayette et euh, Guillaume Marcotte, entre autres euh, sur les, les métisses euh, les bois brûlés euh, à de l'Ottawa. Oui, oui, et aussi... Euh, et aussi sur la provenance nord-américaine, l'influence nord-américaine et la mouvance du nord-américain vers euh, les Grands Lacs et euh, l'Ontario et euh, l'Ottawa. Ça, ça, ça, là, ce que lui fait, là, là ça, c'est mon grand-père. Mon grand-père qui est allé marier une, une Américaine. Okay. Euh, euh, <rire> euh, Daniel, euh, ben, ben, monsieur Ivan euh, horé Oui. Parce que votre micro est ouvert. Oh, excusez. Hey, oui. euh, J'aimerais ça peut-être que… Non, mais là, j'ai posé une question, monsieur, je reviendrai tantôt, parce, okay. que, parce que sans ça, on va se perdre. Alors, M. Michel Bouchard va nous répondre, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Michel Bouchard. Ben, Moi-même, je suis natif du nord de l'Alberta, mais ben, je ne suis, suis pas métier. Je suis franco albertin francophone canadien, canadien français de, de l'Ouest. Donc, donc, je suis professeur d'anthropologie. Je travaille maintenant à l'Université de british Columbia, à Prince George, dans le centre de, de la province. Et mes travaux, ben, le premier travail que, que livre écrit, c'était écrit avec Sébastien Mallette et euh, Rob Froskern, Songs upon the Rivers, où c'est là où qu'on a commencé. Je croyais que c'était pour raconter un peu l'histoire des Canadiens, de ces francophones, à travers l'ouest jusqu'à la Côte-Pacifique. Mais en faisant ce travail, on rencontrait toujours des références aux métifs, aux métifs, au bois brûlé. Donc, par exemple, une de mes, les, les, les, les stations que je préfère, c'est celui où que nous avons, ce, ce français, elle, qui, qui se retourne, aux, puis pour une raison, ou une autre, j'ai oublié de son nom, hein, c'est euh, celui qui par, parlait de la démocratie américaine, ça c'est, euh, qui, qui rencontre, puis là, il est parti, il a été par la France pour envoyer, étudier les, les, les prisons américaines, puis il se rend, puis finalement, il se dit aux Américains je vais aller voir la forêt, je vais aller voir, est ça, je vais aller voir, je vais aller voir, rencontrer. Donc, bon, il, il va, il est à la, la rivière. En rivière, puis tout d'un coup il dit voilà ce canot arrive et ce monsieur qui avait toute apparence indienne, il avait son, le teint cuivré, il avait ses vêtements étaient, étaient tout indien, il marche vers moi puis il me dit dans un français normand faites attention il y en a beaucoup qui se noient ici. Puis ensuite il dit j'aurais été moins surpris si mon cheval m'aurait parlé en français. Puis là il commence à parler, il dit ben le bel lui dit que, oh, puis c'est de, de Tocqueville, donc, donc le qui me revient. Donc, de Tocqueville lui demande, comment se fait-il que vous parlez en français? il dit, mais mon père était canadien, ma mère est autochtone, puis moi je suis un bois brûlé. Puis c'était dans la région des, des Grands Lacs. Mais, mais ce qu'on voit, c'est toujours par rapport, à, et on voit ces références au bois brûlé, et dans la région des Grands Lacs, et sur la côte ouest du Pacifique, où par exemple, on a Ross. Cox, qui dans son dis, il y a même un chapitre sur les bois brûlés. Donc, il décrit un peu cette histoire, puis on voit ce, ce trajet à travers le continent. Et un petit peu comme M. Papin raconte, le mot créole, il y, a, donc, il y avait trois, vraiment il y avait quatre formes d'identité l'identité acadienne, il y a l'identité canadienne qui prend son émergence en 1680 mais aussi l'identité créole, donc l'identité créole, c'est un peu l'équivalent des Canadiens de la, la basse Louisiane. Donc, c'était ceux qui étaient les c est, c est Français qui sont nés en Amérique, qui sont nés dans continent non américain. Donc, le continent non-américain. Donc, il y avait une cette communauté créole, même avant l'arrivée des Cajuns, les Acadiens étaient placés par… par, par ah, été là. 150 il y avait cette communauté. Oui, les se sont rencontrés. Donc, un petit peu, les, les créoles ont remonté le Mississippi. Les Canadiens sont des région de Donc, on a ces différentes identités qui sont en formation, y compris l'identité métier et dans notre livre Songs upon the Rivers, regarde un peu ses, ses, ses parcours, ces façons, l'émergence de cette, de cette ce, ce réseau communauté d'artistes rhizomatiques qui unit un peu le, ce, qui, qui traverse ce, ce continent. Et ensuite, grâce à ce travail, on a commencé avec le travail sur les bois brûlés de l'Outaouais. Donc, on, encore une fois, on a été chercher l'information qui existait, les écrits pour voir un truc, est qu est ce qu'est-ce qui faisait en ça, autre que s'il y avait cette communauté. Et là aussi, on réfère au métier, on, on réfère à ces bois brûlés, on réfère à ces, ces traits. Mais peut-être ce qui est différent, ce qui est la distinction, c'est qu'un peu, c'est toujours l'emphase. Dans toute communauté, il y a un peu ce, ce chevauchement, c'est-à-dire qu'il y a des, des parallèles, mais aussi des distinctions. Donc, par exemple, l'agriculture. Donc, la différence entre peut-être ces communautés, peut-être ces peuplades ou que, ces, ces petites communautés qui c'était plutôt métisses que canadien, c'était est-ce que, que, est -ce que l'agriculture, c'est un peu ton métier, c'est-à-dire es-tu l'habitant? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu fais pour te permettre de faire ce que tu veux vraiment faire, soit la trappe, soit un peu le troc, c'est-à-dire, c'est où que tu as un peu ton cœur? C'est-à-dire, est-ce que tu fais la pêche pour aller faire, tu comme la est-ce que tu fais la pêche pour aller faire la chasse ou est-ce que tu fais un peu sur le côté pour te permettre d'être un meilleur pêcheur ou donc, c'est ce qu'on voit dans la distribution, que ce soit à sainte marie que ce soit à Maniwaki, que ce soit à la communauté. Très souvent, on dit Ah, bien, ils ne sont pas de très bons fermiers, ils ont des petits jardins, ils font, ils font mais pas un peu à contre cœur C'est plus dans le mois de mars où peut-être qu'il va manquer de nourriture ils font un peu comme avoir des réserves, mais ceux qu'ils veulent vraiment faire, c'est faire un peu le, le troc pour la, les fourrures, ils veulent faire un peu la chasse. Donc, donc, ce qu'on qu doit faire, c'est la question, c'est sûr dans les cours, c'est la question distinctive. Donc, par rapport à distinct. Donc, les, dans, lorsque tu fais un peu dans la cour, pour essayer de faire, dire oui, il y avait une communauté historique métisse, tu dois démontrer que même s'ils n'ont pas nécessairement inventé quelque chose de neuf, même s'ils prennent un peu de, donc, de la culture francophone, européenne, écossaise, ils prennent un peu peut-être la culture autochtone, ils créent quelque chose de nouveau en créant un nouveau mélange, un nouveau… Un nouveau comme un, une nouvelle façon de remettre ces éléments pour faire un, un, une nouvelle combinaison. Donc, c'est un peu ce qu'on voit, c'est que même dans la lutte dans les descriptions qui se faisaient dans les années 1840, 1850, on fait la distinction entre cette, par exemple, une communauté qui est vue, cette communauté des anciens traiteurs de ces bois brûlés, qui est vue un peu comme où ils ont des jardins, mais ils ne sont pas nécessairement, les, sont pas voués à être des habitants, tandis que peut-être à quelques kilomètres plus haut, il y a une communauté de plus nouveaux habitants, colons, qui sont là, mais eux, ils ont oh, voilà, vraiment l'enfant sur la ferme. c'est un peu ces, ces distinctions qui se, qui, qui se font, c'est-à-dire, Parfois, il y a un chevauchement, mais c'est la question, c'est où qu'on met l'enfer, et qu'est-ce qui est -ce que la priorité, comment qu est-ce qu'on se définit, définit à soi. C'est ça qu'on a vu un peu dans notre travail pour l'Outaoué avec cette communauté, avec cette communauté historique et, et qui s'est transmise jusqu'au présent. C'est la même chose que même dans la communauté présente, dans, dans le discours, la façon dont on fait la chasse, la façon qu'on qu on prend l'importance, qu'on fait de la chasse il y en a des descriptions des gens qui disent, oui, oui, on avait notre magasin, mais aussitôt que c'était fermé le vendredi, on partait pour aller faire la chasse, la trappe. C'était là vraiment où que notre, c'était pas notre hobby, c'était vraiment, c'était notre, notre vie, notre mode de vie. Donc, c'est cette nuance, c'est à savoir comment qu'on le, qu le voit, le comprend, le définit, la façon que ça, ça nous, ça nous, un peu nous définit le, le soi et notre, notre identité. Donc, Bien, merci pour ces précieux commentaires, Michel. Euh, et merci aussi de ta présence. Un plaisir. Oui, oui, c'était vraiment très intéressant. Maintenant, je m'adresserai peut-être à Réjean, s'il est encore dans, dans le décor, Réjean sawin Oui. Oui, bon, je m'adresse à vous pour te poser. Euh, J'aimerais que tu nous reviennes un petit peu euh, brièvement sur euh, l'opuscule de Sans Mêler, le livre que vous avez rédigé, euh, que, te, que vous avez. Euh, fait paraître euh, en collaboration, comme je le disais tantôt, avec Jacinthe Laliberté et Maureen Martineau. Euh, J'aimerais ça que tu nous parles de l'histoire du livre. Euh, ben, Qu'est-ce qu'il raconte un peu? Tu as, en as mentionné un petit peu tantôt. Peut-être que la place, euh, effectivement, des Abenaki euh, dans l'histoire, euh, dans, dans la petite histoire, dans l'histoire réelle, tu sais, dans l'histoire très, très proche. Euh, je, moi, personnellement, je suis d'accord avec toi. Ça a été carrément négligé parce que c'est euh, une des Premières Nations les plus proches les plus... Euh, oui, il disons, le mot comme ça, les plus proches de l'esprit de euh, de, des Québécois en général, vu la, la, la centralisation aussi géographiquement. Mais euh, dans ton livre, il y a beaucoup de mouvances. J'aimerais que tu nous en parles. Ben, C'est ça, dans le fond, la, ce qu'on a aimé de, de cette expérience-là avec monline Parce qu'en premier lieu, quand on l'a rencontré, c'était surtout de parler de des revendications territoriales, etc., etc., Donc, mais ça ne reflétait pas nécessairement la réalité de qu'est-ce que c'est qu'être un Abenaki, puis qu'est-ce qui se passe sur le territoire ancestral Abenaki, euh, et là, justement la, la, la, les fibres. Toutes les familles qui s'entrecroisent dans les cantons de l'Est, sur le territoire ancestral à ce qu'on appelle, ce qui est identifié, sur, suite à la, à, à la carte de la Proclamation royale de 1753, là, que si on parle d'océan Atlantique, euh, au fleuve saint laurent aux montagnes vertes du Vermont, à aller jusqu'à saint charles de belle euh, Mais à l'intérieur de tout ça, dans le fond, le livre raconte, pour moi, ça peut s'appliquer à plein, plein, plein de familles à l'intérieur du territoire. Parce que qui, justement, n'a euh, pas des ancêtres autochtones, puis que euh, c'est des choses qui n'ont jamais été parlées à l'entour de la table, euh, comme on le sait, puis là, je ne veux pas radoter là-dessus, là, parce que c'est toujours le même, le même pattern, comme on dit. Uh, mais c'était surtout de, de réaliser souvent que. Um, la personne à qui tu t'adresses parce que tu es en quête de tes origines, tu es en quête de ta famille. Dans l'histoire, la dame, elle essaie de trouver, elle entend parler qu'elle a peut-être des origines. Elle va au Danak, à Linnak, elle va dans le Pacte de la Mauricie, euh, parce que la présence à Benaki était euh, importante jusqu'en, même sur la, la, la, la rive nord jusqu'en 1966-67. Donc, de réaliser que, bien, à sa grande surprise, qu'elle a des ancêtres autochtones, puis son, son interlocuteur, à qui qu'elle parle, bien, ses parents avec elle. Mais lui vit, euh, il est dans une situation où que la loi sur les Indiens est tellement appliquée à la lettre et que les autorités sont, ils ont, ils ont vraiment un gros bémol contre les traditions, contre la protection des sites sacrés. Euh, donc, dans le fond, c'est de dire, la réalité du personnage, c'est vivre une spiritualité en respectant les ancêtres, en n'oubliant pas notre passé pour aller vers l'avenir. Bien, il faut que ça se transmette. On ne peut pas savoir où on s'en va tant qu'on ne sait pas d'où on vient, comme on dit. Et puis, de réaliser que, oui, nos mères, nos pères, dans, dans nos mères, dans nos pères, on a des, des, des personnes qui... Qui sont pas nécessairement euh, autochtones de statut à la naissance, mais qui ont des ancêtres autochtones. Donc, euh, puis, c'est ce qui est le plus drôle là-dedans, mes amis, puis je ne vous en cache pas que nous aussi, ça nous surprend, c'est que dans la communauté aux alentours, personne ne veut voir le livre. <rire> personne ne veut lire les livres parce qu'on fait allusion à un Indien empoyé dans le musée. C'est comme. Moi, à l'époque, un exemple, quand euh, le curé Dolin a créé le musée, il a, mis ça sur, il, a, il, a, il a monté ça. Mais il y avait des mannequins. Donc, il y a des Indiens emporriers, il y avait des mannequins qui étaient habillés comme des Indiens, pas nécessairement comme des Abinaki. Mais ils ne veulent rien savoir de ça parce que ça reflète la réalité de qui on est au O'Danak. Tu sais, on est un mélange. des Nations unies, c'est au Danak. Donc, euh, pour moi, c'est cette parenthèse-là. J'aimerais, par contre, euh, j'aimerais ça que mon épouse, lui donne son, sa version, si c'est possible, de, de, de, sa, son, de sa participation. Merci. Bien, bonjour tout le monde, merci de, de nous recevoir. Puis, je suis bien contente de, de voir qu'il y a des femmes euh, parmi nous, Madame Gosselin, je suis très heureuse de vous rencontrer, euh, et Joanne qui est ici, euh, j'avais tantôt été là, Pauline aussi, en tout cas. C'est intéressant parce que souvent, je, je remarque que les femmes ne sont pas présentes au niveau des métisses et euh, c est, c est, ça me surprend. Euh, mais moi, en tout cas, en tant que j'ai découvert euh, mes origines un peu sur le temps, mais euh, quand j'ai écrit le livre avec c'est justement, euh, je venais de, de, de découvrir tout ça j'ai des origines en Alberta, chez les j'ai des origines avec les Micmacs euh, en Gaspésie, des origines avec les Abénakis ici. Parce que justement, les, on, on, on s'est tous mélangés ici. C'est vraiment incroyable. A, je pense qu'on a calculé autrefois quasiment 50 d'ici, dans la communauté seulement. Euh, on, est, euh, on est, Il y a des mariages entre nous, euh, ce qu'on appelle les Canadiens français ou les Québécois et Ici, mmh. euh, moi, c'est sûr que ça m'a beaucoup surpris. Qu'est-ce qui se passait ici à Odanak que je pensais pas que ça avait tellement changé. Parce que dans ma jeunesse, euh, j'habite pas tellement, tellement loin d'ici. Puis dans ma jeunesse, on était très, très amis. Euh, il y a eu toujours une grande collaboration euh, entre euh, nous autres. On les appelait les gens d'Odanak. On ne nous appelait pas les bénévoles parce que c'était, c'était des gens d'Odanak. C'est comme ça. Et euh, il parlait français, il parlait anglais, il parlait euh, à Benekis. Peu importe, c'est pas grave, on se comprenait. Euh, et ben, il y avait un monsieur au Sawin qui venait accorder notre piano à la maison régulièrement. Et donc, il y avait une grande collaboration. C'était vraiment euh, particulier, mais moi, je ne me suis pas rendu compte de ça. Ça a été longtemps comme ça. Euh, un jour, j'ai habité à Montréal et puis euh, les gens me demandaient de quelle origine j'étais. Et là, je dis, de quelle origine? On n'avait jamais parlé de ça à la maison. C'était quasiment tellement naturel que ça n'a jamais été nommé. Et ça euh, fait que là, moi, spontanément, je, ben, ça doit être à Benaki, puisque c'est chez nous, à Benaki. Et euh, je me l'ai fait demander à plusieurs reprises. Et puis, euh, j'ai habité dans l'ouest de Montréal, puis là... J'ai subi tout un choc parce que j'arrive pour rentrer dans une, une librairie, euh, non, une bibliothèque, library en anglais, et euh, je voulais un livre, tout simplement, parce que j'habitais là. Puis la personne qui me, re, me reçoit a dit, You don't speak French here. Suite, paf, puis elle me fait des signes comme ça. Et ça a été un choc parce que je me dis, Hey, je suis à Montréal, là. Et, et, Finalement, j'ai comme euh, tout ça, pour en venir à, au livre, m'a fait comprendre, m'a fait réaliser à quel point notre origine, euh, comment c'est important de la connaître, de savoir d'où on vient, parce que je trouvais ça comme injuste, je ne comprenais pas. Et finalement, c'est ça, quand j on, on s'est retrouvés, moi, Pierre-Jean. Euh, on, a, on en a parlé beaucoup, il m'a beaucoup aidé là-dedans, j'ai retrouvé plein d'origines que je ne soupçonnais pas et j'en ai parlé avec mes parents, puis les autres, ils ont commencé à s'ouvrir un petit peu, un petit peu, surtout mon père a commencé, et, euh, mais ça a pris quelques années, puis à un moment donné, à la fin de sa vie, je dirais, euh, il y a eu un cancer, puis euh, peut-être six mois avant, il a commencé à me remettre des choses qu'il avait comme souvenirs. Et euh, on a eu un livre, euh, entre autres, que là, on commence à feuilleter Puis euh, tout d'un coup, je vois chant en sauvage. Ça, ça venait de sa mère. Fait que j'ai dit, ah, chant en sauvage, c'est quoi ça? Puis il commence à la chanter. Fait que là, j'ai dit, ouais, mais là, ben, euh, ça vient d'où, ça? Fait qu'il dit, ben, ça a toujours été là. puis dans les recherches c'est la parenté c'est micmac c'est les chercheurs ch micmac ch micmac c'est que mais il y a beaucoup de choses qui